Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo enregistrement le dimanche en live. Alors c'était 14h ce dimanche parce qu'à 16h il y avait du foot, mais il y avait quand même un petit peu de monde et je sais que vous étiez nombreux à attendre cette vidéo de, alors on va pas l'appeler l'Apple Watch Ultra X8 parce que c'est interdit et que voilà on n'est pas YouTube est un peu dans le collimateur en ce moment, on va l'appeler la Watch X8 Ultra. Voilà. Une monte à 35 euros qui ressemble fortement à celle euh, que tu connaissais avec un autre logo de dessus. Et on verra que pour le prix, c'est pas mal. Et on verra un Versus un peu plus tard. Tchou Allez, nous voilà directement sur le site où de... vous pouvez l'acheter. Alors Encore une fois, là, elle est en promo, euh, bien vu. Les coupons, euh, c'est de la demande. Regardez, c'était improbable. 31,26 euros livré en France. Elle était à 34 euros et quelques. Voilà, Les prix varient, mais en moyenne, c'est entre 30 et 35 euros avec la livraison et avec la TVA, encore tout ça. La promesse euh, en noir ou euh, en orange Bien évidemment, euh, voilà, on n'est pas chez Choche, mais euh, on est Orange. Quitte à avoir une montre qui ressemble fortement à ce qu'on peut avoir dans les autres modèles, nous, on a pris Orange. Les promesses sont atomiques, 10 raisons d'acheter la montre, euh, écran large, euh, bouton rotatif, paiement NFC, sans contact, hein, short vidéo vidéocontrôleur, Bluetooth, 200 écrans, push, le compas, tout ça, tout ça. Moi, la montre, je la porte depuis euh, 5 jours, et je suis allé courir avec, et on va en parler tout de suite. Allez, nous voilà un petit peu avec la boîte. Alors en fait, euh, vous allez la trouver sur de nombreuses marques sur Internet. C'est toujours. La... Regardez les déballages, c'est quasiment toujours la même boîte, mais ils mettent des autocollants ici. Voilà pour mettre leur marque. Voilà. Donc là, euh, bah, c'est une XNO. et lui, il a mis un logo, autocollant Sinligo. Je crois qu'ils ont même mis un QR code, mais voilà, c'est vraiment pour dire qu'il y a un fabricant à mon avis qui tient le qui tient le business, et tous les autres la reprennent et mettent leur logo derrière. Dans la montre, on a... dans la boîte, on avait notre montre avec un bracelet qui se Slide comme ça, on en parlera tout à l'heure. Et un petit chargeur sans fil. Voilà. Que vous branchez en USB. Et après, vous avez vu, c'est magnétique dessus. Tac, et après voilà, ça recharge la montre. Voilà. En plus, là, elle la reconnaît. Non, elle la elle rien du tout. Mais euh, on met dessus, elle est un petit peu aimantée. Vous hein, voyez, pas de ouf, mais c'est un petit peu aimanté. On verra dans le versus avec la vraie si les chargeurs sont intercompatibles. Moi, j'ai essayé, moi je sais, mais je ne dois pas vous tirer, hein, Il faut garder un peu le suspense. Vous trouverez cette, euh, une vidéo où on comparera les deux point par point sur GLG Review. Et comme ça, bah, on aura un petit peu euh, voilà, on saura le, le vrai du faux. Bon, quand on regarde le bracelet, alors premier truc, il est le bracelet, est livré non monté, alors encore une fois ça se met comme sur une vraie euh, watch euh, voilà, avec une pomme dessus ici on le fait glisser, hop là, voilà alors il n'y a pas de cran, vous voyez là on pourrait voir qu'il y a un petit bouton, et en fait non c'est simplement un petit logo, hein. c'est simplement dessiné donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de cran, il a pas de cran de sécurité. Mais ça tient quand même plutôt bien. Hein. L'histoire, moi, je ne l'ai pas quand même pas perdu. Mais la montre est quand même plutôt intéressante. Alors, est-ce que les bracelets de la vraie iront sur celle-là ah, Vous saurez ça sur GLG Review. Si vous n'êtes pas encore abonné, voilà. Bon, ça permet directement de faire un petit tour à l'arrière de la montre. À l'arrière, on a directement tous les capteurs ici. Sur le côté de la montre, la montre, déjà, on peut voir qu'elle est, bah, est en métal. Alors, elle n'est pas en titane hein, pour 35 balles, pas déconner. Hein. <rire> Mais elle est euh, certainement en métal, un espèce de métal anodisé qui est juste incroyable. Parce que, oui, j'ai la vraie aussi pour comparer. Et je peux vous dire qu'elle ne fait pas, pas le figure, encore une fois. L'écran, il est plutôt pas mal. Alors, ce n'est pas les, mon écran préféré. On va plutôt mettre euh, celui-là. Comme sur ça fonctionne, comme sur la vraie. C'est un peu fou, hein, vous allez voir. Vous allez, ça pique un peu. Hein, on verra quand on va comparer que la vraie. Mais il y a énormément de choses qui sont faites pareil dans, dans l'idée. Mais voilà. Donc sur le côté ici, on trouve bien un haut-parleur, mais bon, ça c'est peanuts. Un petit bouton ici en orange pour aller avec le bracelet. Elle est magnifique cette montre. Enfin, déjà en vrai, elle est magnifique. Et là, bon, c'est notre X8 Ultra et magnifique aussi. Ici, une petite molette qui permettra de changer les écrans. vous avez vu, il y en a plusieurs. Ici, celui-là, on range. Moi, j'ai mis celui-là parce que j'aime bien parce qu'il y a le nombre de battements par minute. Ça me permet de savoir quand j'ai couru, savoir le nombre de pas aujourd'hui 4314. Le nombre de calories brûlées. Celui-là, bon, évidemment, vous avez compris, si vous avez un Apple Watch Ultra, c'est le même. Celui-là, euh, celui-là avec le cheval, celui-là un peu euh, comme c'est Nike ou ce que vous voudrez. C'est pas mal. Et encore une fois, un bouton qui permettra d'accéder au réglage. Donc on a vraiment une, euh, quelque chose qui est assez similaire. On va reprendre un peu les menus. Alors quand on clique ici, quand on tourne la molette, vous avez vu, vous allez pouvoir directement changer les fonds d'écran. Ça c'est classique. Quand on clique dessus, on a accès à tous les menus en menu déroulant. J'ai pas trouvé pour, mode, le mode, pour mettre le mode nuage, mais même moi sur la vraie, le mode nuage, c'est le bordel. Je comprends rien. Il y a des onglets partout, parce qu'en plus, il y en a à gauche, ils en ont mis un petit peu à droite et euh, c'est l'enfer donc moi j'ai préféré mettre euh, je... merde c'est pas celle là j'ai fait les proches, parti à l'ouest là. Ici reviens là. Ici on a accès au mode sport, euh, le baromètre, pression, net, oxygène. Alors, on retrouve tous les fonctions un petit peu d'une un, montre connectée. Hein. On, verra, on en parlera après, tout à l'heure. Euh, la musique, l'assistant vocal et tout. Hein. Encore une fois, c'est plus une montre connectée qu'une montre sport. Hein, donc vous emballez pas. Quand on clique sur le bouton ici, on a la même chose que sur euh, l'Apple Watch. Normalement, sur l'Apple Watch, on a plus on, les applications. Quand on clique sur celle-là, on a plus les applications et on peut les faire tourner en fonction des applications qui sont ouvertes mais en même temps comme là j'ai rien ouvert euh, voilà pas de raison euh, ici on revient sur le côté gauche ici un peu comme sur la vraie quand on clique on a accès directement au mode sport donc pour moi c'est la course à pied après on avait j'ai fait un petit mode euh, à pied pour comparer et voilà pour faire un peu le tour comme ça de l'ensemble de la montre alors nous nous avait promis un écran hd large screen il est magnifique cet écran la batterie est faible alors par contre la batterie c'est de la merde comme la vraie hein. l'autre je fais quatre jours avec la et celle là à peu près pareil hein. donc euh, c'est la, la même misère à part que là bon il y a beaucoup moins de capteurs mais ça doit être beaucoup moins bonne qualité et que l'autre qui a tellement de capteurs, c'est tellement en temps réel que ça a tendance à bouffer un peu de la batterie écran hd large screen, il est magnifique cet écran hein. il n'y a pas je verrai ça avec le chat tout à l'heure pendant la petite interlude mais il est très beau il est très lumineux on voit super bien et tout en plus vous pouvez le régler alors attend on peut le régler alors ah oui parce que j'ai oublié les slides alors, on peut slider vers le bas ici on a accès au réglage donc là par exemple on va en, on va en enlever un peu peut-être voilà ici sera un peu moins violent mais c'est bon j'arrive j'arrive J'arrive Gaston. Ah Shadow me dit quoi Ça a repris c'est bon. Ah oui mais on y avait perdu Eh ben au moins en replay ça fonctionnera. Bon euh, quand on slide quand on slide vers le bas les menus nanana rechercher la montre mettre l'alarme recharger le téléphone voilà donc là vous voyez on entend bien un téléphone il a bien cher elle est bien appairée. voilà c'est bon Gaston ici et quand on revient là euh, ça c'est quoi Bluetooth musique euh, de l'argent, euh, du GPS, bon, mais ça marche pas tout. Quand on clique vers le haut, vous avez accès aux notifications. Alors, le problème, c'est que ça a très bien marché au début. Quand j'ai eu la vraie, j'ai appairé la vraie et après, euh, j'arrive plus rien à recevoir là-dessus. Donc, il doit y avoir un petit embrouille. Si vous avez la vraie et la fausse, euh, de toute façon, vous n'avez pas gardé la fausse longtemps. Mais il y avait des petits problèmes. Quand on slide vers le côté là, on a un petit accès, vous voyez, avec la, euh, la météo. Voilà. Donc, euh, quand on clique là, quand on clique sur le côté, on a accès à un petit menu météo qui n'est pas désagréable, hein avec des petits menus rapides et tout, voilà. Quand on clique sur le côté là, c'est là que j'ai pas il me demande de télécharger l'application, ce que j'ai fait mais apparemment ça pas l'air de marcher génial. Là aussi pour le GPS, il me demande de télécharger l'application. Je l'ai fait mais je sais pas euh, ça n'a pas ah, Peut-être soit c'est moi qui ai mal fait ou parce que comme j'ai la vraie, ça a foutu un peu le bordel, soit c'est factice et ça marchera jamais mais bon après encore une fois, il a pas le GPS. Ici, on a un peu les calories, le nombre de pas et ici pour ajouter par exemple des composants. Si on clique sur « Plus », on a accès à la météo, rythme cardiaque, la musique. Il y a plein d'onglets super sympas. On peut voir si on met le rythme cardiaque ici. Voilà, sous mesure et tout. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Elle est, elle est euh, étonnamment bien, hein, cette montre et tout voilà. Donc je vais la remettre un peu là-dessus. Je vais lire un peu le chat pendant quelques secondes. Parce qu'apparemment, j'avais disparu, mais je suis revenu. Et après, on va passer avec l'application téléphone. Et là, on parlera un peu de, de mon bilan, de ce que j'ai aimé et pas aimé. Allez, on va regarder un petit peu l'application. L'application s'appelle Wii fit Pro. Ok, donc là, sur le, le mode accueil il y a énormément de pubs parce qu'au début il fallait scanner le QR code mais il te dit non mais il faut scanner notre en fait c'est tout de la merde En fait, il y a toujours plein de pubs il faut toujours revenir sur l'application parce qu'au début il dit oui euh, non non mais il faut scanner euh, pour scanner le QR code il faut mettre notre QR code à nous en fait c'est pas du tout ça c'était simplement une grosse pub donc voilà il faut bien cliquer en haut à chaque fois qu'ils vous mettront de la pub vous pouvez bien la fermer parce que je ouais, on... donc sur l'application on retrouve bien un petit peu nos nombres de pas ici les données sportives donc là c'est quand j'ai fait mon dernier running euh, vous voyez là on retrouve encore une fois avec de la pub Bon, ça c'est iPhone hein, bien évidemment euh, cliquer en haut à droite ça marche jamais. <rire> S'il te plaît. Voilà, hop là voilà. Donc là par exemple si on prend les données sportives, le premier en fait là, le premier running que j'ai fait, j'ai lancé la montre et j'ai couru euh, 3 km euh, il est où Je suis là. 3 km 19. Donc j'ai couru, j'ai fait 3 j'ai lancé la montre, j'ai lancé courir et tout, j'ai couru 3 km 19 et là en fait bah, quand j'ai fini ça l'a bien remonté sur l'application, mais pas moyen d'avoir la map. Voilà. Ça c'est un peu dommage. Pour la deuxième deuxième running, donc j'ai pris là dans le coup, j'ai ouvert l'application et j'ai lancé le mode marche pendant la deuxième fois et sur la deuxième. Donc du coup, comme je l'ai lancé depuis le téléphone, là on a bien euh, on a bien le GPS. Alors, à mon avis, c'est le GPS du téléphone qui s'est mis en route, mais on a bien le le, le cours Donc là, voilà, j'ai couru. Ici, là, là, ça monte. Hein. J'en ai chié un peu voilà, hein. après, mais c'était uniquement le mode marche pour finir un peu la course. Bon, les données, par contre, sont ultra euh, nulles, en fait, hein, simplement. Alors là, vous allez vous avez mettre l'altimètre, mais encore une fois, là, c'est faux, parce que toutes les données qu'on a, comme j'ai lancé l'application via le téléphone, c'est via le téléphone. Toutes les informations qu'on va avoir, qui sont l'altimètre, machin, la vitesse, c'est via le téléphone, et non pas via la montre. Puisqu'on on voit bien que via la montre, on n'a rien. <rire> on n'a rien du tout. Et encore une fois, ce qu'on peut voir aussi, c'est que, bon, par exemple, avec la montre, euh, jour, nanana, comment on peut faire pour hier C'est d'un nanana. Un Calendrier, voilà, donc j'ai couru vendredi, voilà 16, voilà. j'ai couru vendredi entre 17h et 18h, le rythme cardiaque n'a pas bougé d'un poil. Avec l'Apple Watch, je passe de, euh, je sais plus combien, euh, 80, 90, dans la montée, machin, après avoir couru, je fais des pointes à 170 BPM, parce que, parce que je suis rincé, mais que, voilà, je veux ne pas m'arrêter de courir, après ça descend, ça va mieux. Là, avec celle-là, euh, tout pareil. Donc, ce qui prouve bien, c'est que, bah, le rythme cardiaque, c'est de la dos, hein. je pense que tous les capteurs oxygène, cardio, machin et tout, c'est nul, ce sera plutôt une montre qui sera faite pour compter vos pas, hein, très bien, recevoir vos notifications et avoir un truc qui ressent fort après, si vous voulez un truc précis pour la santé, on est d'accord que c'est pas le produit qu'il vous faut. Les pas sont là, les kilomètres sont là, étonnamment. Les 3,19 km, euh, c'est bien, mais je pense que ça doit être par rapport au nombre de pas. Il estime que ça paraît cohérent. Le santé cardio, euh, je suis très très stable, hein, docteur. Tout va bien, regardez, c'est la montre qui le dit. <rire> couru, couru, j'étais rincé, tu sais, que ce je monté après en haut, oh, je suis rincé, quoi. Tu sais, mais c'est juste courir 89, dis donc, <rire> tout bien <rire> pas mal. Euh, gestion du poids, ça, j'avais entré manuellement et pression artérielle, pareil tout est clean, hein, je veux dire, si tu veux faire, si tu veux croire que tu es en bonne santé, prends une montre comme ça, puisque c'est bien le truc. Exercice, donc là, encore une fois, c'était pas mal, là, vous allez pouvoir lancer course, marche, donc le premier, on a vu, je l'ai lancé via la montre, ça n'a pas bien marché, le deuxième, je l'ai lancé via l'application, et vous avez vu que là, on a quand même quelque chose de plus cohérent, 1,4, on a l'altitude et tout, mais encore une fois, ça, c'est via le téléphone, donc, à partir du moment où tu as le téléphone dans la poche, bah tu auras les pas, on va dire, avec la montre, tu auras quelque chose de plus précis. Et encore, même si avec le téléphone dans la poche, c'est bien. Et après, euh, voilà, tout ce qui est trop senti, santé, c'est pas pareil. Équipement ici, donc on retrouve bien nos informations. C'est bien une X8 Ultra, il y a bien plus de batterie. Les cadrans, on a Autant, l'Apple Watch Ultra, euh, les cadrans dessus. Ils sont tous minables. Il n'y a rien qui me convient et tout. Alors, on m'a dit oui, euh, On en parlera de dans la review. C'est une escroquerie, leur truc, là. On m'a dit ah, oui, Non, tu ne changes rien les cadrans. Tu ouvres une application qui ouvre les cadrans. Le problème, c'est que dès qu'il se passe quelque chose, l'application, elle dégage et ton cadran avec et tu reviens sur le cadran d'origine. Alors, tu es toujours en train de clipter dessus, là, et tout. YouTubeur, peux hein <rire> On parlera, ouais. On va le faire du putain clic. Bon. Revenons-en à nos moutons. Alors, on a énormément de cadrans, mais on a peu de gratuits. Voilà, ils sont quand même plutôt malins euh, chez Watch là. Ça veut dire qu'on a beaucoup de cadrans, mais la plupart, ils sont payants. Voilà, euh, la plupart, c'est 1 dollar. Je ne crois pas un deuxième trou de revolver, on est d'accord. Mais il euh, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il euh, y en a certainement d'autres qui vont arriver ici. Alors, si on prend là, ok. Si on prend là, il y en a un mode tableau, voilà, avec les curseurs. Il y a plein de modes. Il y en a plein, de super sympa. Moi, j'ai trouvé mon bonheur en gratuit, mais... Euh, ici, là, on est plutôt sur les données, encore une fois. Euh, Revenons-en ici. Ici, simplicité. Ça, c'est tout moi. Plus simplicité, c'est mon troisième prénom. Grégory Antoine, simplicité, on l'appelle. Je suis né le jour de la Saint. Bon, <rire> dessin. Voilà, ok. Oh là, je compte avec des lunettes dégueulasses et tout. Voilà, un petit cochon pour aller avec ton t-shirt 100% coton. Et c'est pas, Il y a une fourmi là, morte. Voilà. Désolé. Euh... Et euh, voilà. Donc voilà pour les cadrans. Revenons-en ici. Donc les cadrans, démarrage rapide, dans les tutoriels vidéo, Ligne directrice. Après, donc là, c'est pour mettre, marcher des applications. C'est pour installer des truc en plus. Mais bon, on a vu, vu la qualité du machin. Moi, bon, je ne pas. Les notifications, donc pour les notifications sur la montre. Mais bon, je pense que moi, il y a eu un souci là. Je vous ai dit, depuis que j'ai installé l'Apple Watch, euh, vrai, je pense que le téléphone a tout basculé sur la vraie et il a tout enlevé là-dessus. Ça doit être, à mon avis, dans le téléphone qui a un boost. Portefeuille, carte de visite, rappel de santé et tout. Voilà, trouver le bracelet, euh, fort. Voilà, très bien oui euh, ça fonctionne très très bien en même temps hein, voilà et après moi euh, mon nom euh, des badges de, de course et tout voilà voilà pour le petit ensemble de cette montre voilà qui ressemble fortement euh, la vraie chou allez revenons-en un peu à nos moutons c'est le cas de le dire Mais on n'est pas tous des moutons les moutons ceux qui achètent des apple les autres c'est libre et non, je déconne avec tout ce que j'ai acheté en ce moment avec ce mois-ci entre ces deux mois de ce que j'ai acheté en apple euh, je suis mal placé pour parler mais moi, c'est professionnel. Voilà. Plus une vache à lait qu'un mouton. Euh, bon, revenons à la montre. Donc, si on doit reprendre un peu les promesses, on fait. L'écran HD, il est incroyable. Le rotating string, les boutons, les boutons et le design, c'est fou. Je vous dire, j'ai la vraie et la fausse. On était avec Jean hier et je lui faisais voir. Et à chaque fois, il me demandait euh, c'est la vraie, celle-là ou c'est la fausse Non, celle-là avec le bracelet plastique, c'est la fausse. Et l'autre avec le bracelet un peu tissu, c'est la vraie. Mais c'est vraiment déroutant. Si tu pas l'habitude de manipuler la montre comme ça, euh, c'est vraiment déroutant. Donc, plus de 200 cadrans. C'est flagrant et en plus, ils valent que 1 dollar. Et tu peux vraiment les mettre sur la home, non pas comme clocologie où tu ouvre une application. Et il suffit bah tu fermes suffit que tu fermes tes applications ou t'en ouvres une autre. Hop, tu reviens sur le cadran d'origine. C'est pas plus mal. Bluetooth dialing, oui, d'ailleurs, un petit haut-parleur peut t'en servir pour appeler euh, kit qui vient me chercher et tout. Ou Tesla, Tesla, voilà. Message, push les messages, le compas. Bon, après, là, après tout ce qui est euh, données un peu médicales, altimètre, plongée et tout. On est d'accord que c'est une montre à 35 euros qui est un, qui est magnifique, qui est très quali, qui est très complète, dont les boutons sont surprenants parce que alors, si vous avez la vraie, la fausse machin, mais si vous n'avez pas, euh, si vous connaissez pas quelqu'un qui a la vraie et qui est capable de comparer, je pense même quelqu'un qui a une Apple Watch machin, oui ah bah, là, euh, voilà, je clique à droite, j'ouvre le sport, ok, comme sur la vraie, allez, voilà, j'ouvre là, euh, regarde là, je peux changer les écrans, il y a les menus déroulants et tout, c'est bluffant, encore une fois. Bon après comme on l'a vu dans le chat, ouais alors euh, le rythme cardiaque c'est de la dope. C'est-à-dire que voilà, tu fais de la course, <rire> c'était vraiment le truc à quoi. Je fais de la course constant. Mais j'en chier, j'arrive chez petit bouteille d'eau. Je... 88 waouh, dis donc euh, pas mal. Merci, merci beaucoup. Voilà. C'est voilà. Après, c'est un peu, euh, c'est un peu du mytho, mais bon, après, euh, c'est pas grave. Encore une fois, ne l'achetez pas. Il n'y a pas de GPS, ne l'achetez pas pour le rythme cardiaque, le SPO2, le niveau d'oxygène, mais achetez-la plutôt pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une montre à 35 euros qui est très très belle, qui est une montre connectée qui va vous envoyer vos notifications que vous allez pouvoir mettre. Par exemple, moi, la nuit, je la mets en mode nuit et je alors quand la main mode nuit elle s'allume encore donc je mets la mode nuit et j'enlève le mode euh, elle s'allume quand je bouge le bracelet je clique de hop je l'ai la nuit machin elle regarde un peu mon sommeil mais voilà encore une fois sur toutes ces données là elle est beaucoup moins précise qu'une vraie montre puisque et même que certaines montres qu'on a vu à, à 50 balles d'autres marques puisque là vous allez surtout payer le design la qualité et tout donc petite montre connectée étanche puisque j'ai pris la douche avec et tout on verra on la comparera avec la vraie est-ce qu'on peut mettre les bracelets de la vraie dessus ou des bracelets d'Apple Watch... Euh, on aurait pu céder ça là, j'ai le bracelet de la prochaine, l'Apple Watch 7. On recevra le bracelet carbone de Picata. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre les vrais bracelets Est-ce qu'on peut mettre les vrais accessoires Est-ce qu'on peut charger quelque d'origine Est-ce que c'est de la vraie charge sans fil et tout comme ça Tout ça, vous verrez dans le versus sur GLG Review prochainement, où on comparera les deux point par point. On Verra les faiblesses et les forces, mais comme j'avais dit dans un article, en fait, les deux montres ne valent pas leur prix. Celle-là, pour 35 euros, moi personnellement, je la trouve géniale et certainement suffisante pour beaucoup qui ont besoin d'un podomètre et de recevoir des notifications. Donc là, pour vous, euh, c'est la montre parfaite. Et là, elle vaut que 35 euros, elle est super bien finie et elle est très quali. Après, l'Apple Watch Ultra en France, c'est 990 euros. Là, par contre, elle vaut pas son prix. C'est beaucoup trop cher. 1000 balles Une montre Alors, elle est super bien. Hein elle fait plein de trucs géniaux et tout, mais, mais 1000 balles Putain, c'est le prix d'un téléphone. Et là, 35 euros. Donc, les deux. Celle-là, on peut la vendre un peu plus cher parce qu'elle est très agréable et très complète. Et l'Apple Watch, faut quand même pas déconner. Euh... Ma chalet, je suis... Bah, chalet, je resterai non pas du tout. Voilà, bon après euh, plein de fonctions comme ça et tout, mais il faut vraiment prendre la montre pour ce qu'elle est le NFC, tout ça, tout ça. Petite montre connectée, pas chère, très quali, avec un design de fou. Ou si vous avez juste envie de genre de vous la péter en faisant croire, ça passe tranquille, ça passe crème. Je peux vous dire, on verra dans le versus où ça passe crème de chez crème. Même la personne la prend, la regarde, navigue dans les menus. Ah c'est comme ça, parce qu'en même temps personne n'en a jamais vraiment vu une vraie Et je pense que même quand t'as la vraie, tu te dis putain c'est vraiment euh, presque pareil quoi Et puis comme tu peux tout relooker, les icônes et tout, pas mal Bon, 31,26€, je la trouve exceptionnelle cette montre, moi, 31,26€ Je vais m'attarder au chat s'il y en a qui des questions, des remarques, des suggestions Comme ça, la vidéo s'arrêtera ici sur GG Vidéo Si tu veux vraiment savoir plus, savoir les questions qu'ils ont posées Le replay du live et sur Twitch Et comme ça je répondrai un peu à vos questions, vos suggestions Mais 32€ TTC... Euh, moi personnellement, bon, j'ai la vraie parce que professionnellement, on doit faire une review avec Picata, tout ça. Vous verrez dans le Versus plein d'accessoires. Il y a une sponso sympa. Mais sinon, pour, euh, pour faire du sport, podomètre et se la péter un peu, euh, carrément, elle fait la blague. En noir aussi, euh, peut-être dû prendre les deux. A voir. Ou peut-être avec une petite coque. Si on peut mettre la coque comme de la vraie sur la fausse. Bon, on verra ça dans le Versus, comme ça je ne voudrais pas vous teaser. Je vous remercie d'être passé me voir pendant cette vidéo YouTube. Je vais reprendre le chat. Je vous remercie d'être passer me voir. Ça fait plaisir à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez le moral. Bye bye.